pour vous les balances, comme d'habitude ces guidances restent générales, euh, je suis toujours obligée d'évoquer plusieurs cas donc vous verrez ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et puis si vous voulez avoir des informations complémentaires, vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendants et lunaires et si vous ne les connaissez pas j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle-ci. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi mes prestations à jour. Si vous avez des questions, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via Messenger ou à la dame libérienne tout attachée sans accent.com. De la même manière, quand je vous parle d'une carte et que je vous dis que ça pourrait être tel signe, etc., par exemple, le Gémeaux, un signe d'air, enfin bref, peu importe. Euh, ça peut être son signe solaire, mais ça peut être aussi son signe lunaire ou son ascendant, hein, soyons d'accord. Donc, on est reparti, comme pour les tirages d'été avec ici, donc première quinzaine de septembre, deuxième quinzaine, première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine d'octobre. Et on aura aussi des messages supplémentaires avec l'oracle des fées, une carte des rebelles sacrés et une carte des anges aussi pour vous conseiller. Euh, les pierres comme d'habitude et puis euh, également les fleurs de bague pour vous aider émotionnellement pour cette rentrée donc on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de septembre et nous avons le 7 d'épée alors le 7 d'épée vous voyez elle est, euh, elle est un peu graphique d'ailleurs je trouve cette carte elle est en noir et blanc alors ça se passe la nuit on pourrait penser que c'est une carte sombre euh, mais c'est pas sombre parce que c'est chargé, parce que ça a l'air lourd, etc. Hein euh, c'est parce que c'est la nuit tout simplement, puis bon, il euh, y a la lune là qui, qui brille quand même pas mal. Hein. Je veux dire, elle est quand même plus blanche que noire au final, cette carte. Donc les épées, là, on est plutôt au niveau mental, euh, là ici, on a Orestre euh, qui euh, se rend secrètement au palais d'Argos euh, avec cette épée à la main. Donc on peut penser ici que ça peut représenter un homme, si vous reconnaissez dans le masculin sacré, ou ça peut être un homme extérieur à vous qui a ses qualités, en l'occurrence ici plutôt un signe d'air, donc balance des mots ça tombe bien, vous êtes balance. Donc ici on vient parler d'une énergie mentale qui s'extériorise, mais par la diplomatie, la ruse et avec précaution hein, pour défendre un intérêt précis. Alors, le message ici est assez marrant, hein, c'est-à-dire que grossièrement, c'est euh, plus de cervelle, moins de muscles. Hein. Là, ici, on va plutôt être dans la finesse, dans l'adresse, à montrer de l'esprit, du tact et à être bien informé. C'est-à-dire à vraiment voir l'ensemble du puzzle et pas juste une partie à prendre encore certains renseignements parce qu'on n'a peut-être pas tout justement entre nos mains. Donc là, il va s'agir de se montrer quand même plutôt malin hein, pour arriver à ses fins, sans avoir honte ni gêne par rapport à ce procédé. Hein. Là, ce qu'on vous demande ici, ce n'est pas euh, d'être dans la manipulation perverse euh, ou je ne sais quoi d'autre. Hein. C'est juste qu'ici, c'est la fin qui justifie les moyens. Si vous voulez, là, Orestre, s'il était rentré euh, en fanfare dans le palais d'Argos, euh, il se serait peut-être fait emprisonner ou tuer euh, par Clytemnestre euh, et son amant. Donc, c'est de la ruse, mais euh, pas dans un mauvais but. On peut penser ici plutôt à de la discrétion. Et puis, quand on vous parlait de ruse, euh, moi, ça me fait penser un petit peu à un jeu d'échecs hein, quelque part, vous voyez le côté graphique blanc et noir. On pourrait penser aussi à une relation cachée, mais ici, pour moi, ce n'est pas tant quelque chose de malsain qu'une qu relation, par exemple, qui n'est peut-être pas encore tout simplement... Euh, complètement public euh, ou officialisée par exemple. Je pense que dans cette première quinzaine, c'est un petit peu comme si vous aviez l'intention de faire quelque chose. Alors c'est peut-être l'intention euh, bah, justement euh, d'officialiser et de rendre publique une relation. Ça peut être euh, avoir envie de changer de travail et puis de savoir comment vous pourriez vous y prendre, comment vous pourriez quitter votre ancien travail. Pour ceux qui ont un projet en tête, parce que là, il n'a pas l'air d'être euh, enfin, complètement dévoilé, on va dire, euh, de savoir bah, comment vous allez le présenter aux yeux du monde, comment vous allez l'exposer, euh, est-ce que vous êtes bien au fait de la concurrence qui y a en face de vous, euh, quelle stratégie vous devriez adopter justement pour bien vous positionner, enfin, c'est plutôt des choses comme ça. Donc, on va regarder ce que nous dit la suite là pour la deuxième quinzaine, parce que du coup, ça m'intrigue. Alors, ah ben magnifique, on a la reine de coupe. Alors, les coupes, là, on revient plutôt au niveau des émotions. Donc, ça peut représenter des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou que vous, vous reconnaissez dans le féminin sacré, ou ça peut être également une femme extérieure à vous. Bon en tout cas là quoi que vous prépariez ça a l'air quand même plutôt sujet à de l'abondance. Là on a du verre partout, de l'or partout. Euh, si certains avaient des problèmes financiers, bah ben on va dire qu'en deuxième quinzaine vous êtes plutôt bien posé, ça n'a pas l'air de poser de soucis justement. Il y a de la guérison également qui est amenée. Enfin voilà, de, de l'abondance, c'est chakra du cœur, hein, de toute façon, c'est le rayon vert, vous pouvez travailler avec lui. Moi, je vous mettrai peut-être une méditation, d'ailleurs, euh, par rapport à ça, euh, en lien en dessous. Donc là, on retrouve la belle Hélène, hein, euh, qui est euh, plutôt euh, magnifique, mystérieuse, euh, qui peut avoir comme ça un côté... Euh, séducteur, mais on va dire un peu malgré elle, hein, parce qu'elle peut faire comme ça office de fantasme, parce qu'en réalité, elle, elle est plutôt introvertie, réservée, stable, secrète même, mais elle symbolise vraiment le pouvoir du féminin sacré. Il y a une idée de magie qui se dégage d'elle, de magnétisme. C'est une femme, si vous voulez, qui passe pas inaperçu sans, sans forcément le vouloir, hein. donc elle peut avoir aussi comme ça plusieurs prétendants qu'elle connaît ou pas d'ailleurs, et qui fait aussi toujours ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle, elle n'est pas dans la contrainte, elle a bien son pouvoir créateur, c'est elle qui décide, elle sait ce qu'elle veut, elle poursuit ses rêves, et puis bah, quand elle aime surtout, elle va toujours jusqu'au bout de sa passion, elle ne fait pas les choses à moitié. Hein. Elle est plutôt douce et puis elle invite comme ça à sonder chacun son univers intérieur, son cœur, ce qui vraiment vous fait vibrer, hein ce qui vous fait du bien à l'âme. Et par ce biais, elle amène vraiment le développement des qualités de l'âme. Donc, quoi que vous, vous prépariez quelque part à dévoiler à mettre au grand jour, vous allez le faire et je ne vais pas dire que ça va être une réussite éclatante. Enfin, En tout cas, il n'y a pas de quoi avoir peur parce qu'il y a plutôt l'abondance qui vous attend derrière. Après si vous êtes une femme ou vous vous reconnaissez dans le féminin sacré, ça peut aussi vouloir dire que vous avez peut-être privilégié l'aspect pratique ou maternel ou peut-être un peu plus professionnel et qu'il est temps de retrouver un petit peu euh, la femme, on va dire, un peu plus sauvage qui sommeille en vous, hein, de revenir à votre vraie nature en tant que femme. Là, on vient insister vraiment sur votre féminin sacré. donc n'hésitez pas à le faire ressortir, hein, si jamais ce n'est pas le cas. Et puis si vous êtes un homme, bah là, on vous invite à l'introspection, à sortir un petit peu de la pensée rationnelle ou des faits concrets, pour vous ouvrir justement à la magie qu'elle propose ici. Ou à remettre tout simplement un peu plus de yin, hein, c'est-à-dire de remettre euh, bah, justement toutes les qualités du féminin sacré, à savoir l'intuition, la réceptivité, la douceur, etc. Alors, on va passer maintenant à votre première quinzaine d'octobre. Et là, nous avons ah, une lame majeure, l'ermite. Alors, c'est marrant parce que dans ce jeu, moi, ça me fait plutôt penser à l'arcane de la mort, là, avec la faux, hein, qui parle plutôt de, de fin et de recommencement, de faire table rase, on va dire, du passé, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. En tout cas, bon, vous parlez d'introspection avant. Là, l'ermite, c'est vraiment la carte de l'introspection par excellence. Elle représente également le signe des vierges. Hein. Donc, ici, pareil, on peut penser donc que c'est un homme ou un homme extérieur à vous, qui, ou tout simplement les énergies du moment qui sont euh, émises par cette carte. Alors, de la même manière, vous voyez, on avait une carte pourrait penser sombre, bien que moi, je la trouve malgré tout lumineuse. Là, une carte vraiment haute en couleur et puis là, on revient à nouveau un petit peu dans le noir et blanc, mais il euh, n'y a vraiment pas de, de quoi paniquer. De toute façon, la lumière jaillit de l'ombre et là, c'est plutôt euh, le fait de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller dans votre temple intérieur pour prendre le temps de voir ce que vous avez vraiment envie de faire. Euh, c'est une carte de sagesse, de recueillement, voire même d'isolement qui peut s'avérer nécessaire euh, à ce moment-là pour se retrouver, pour savoir justement ce qu'on veut vraiment, hein, puisque c'est à ça qu'on vous invitait justement avant. Bah, Peut-être que justement, vous allez vraiment prendre ce temps-là, alors parce que vous l'avez décidé ou par la force des choses. En tout cas, ici, on a Chronos, le maître du temps, qui est ici avec euh, un corbeau. Alors, le corbeau, c'est marrant parce que vous, les balancez c'est votre animal euh, amérindien. Donc, je vous mettrai un lien par rapport à ça et puis par rapport à ce totem. Et vous voyez, il a également une bougie parce qu'il est là justement pour éclairer les choses. Donc, il y a peut-être des choses qui sont encore euh, un peu trop euh, pas renfermées, mais je veux dire, la belle Hélène, même si elle, elle vous, vous apporte quelque part une promesse d'abondance, euh, elle reste quand même introvertie, hein, donc euh, c'est donc, peut-être pas sûr que vous soyez encore passé, on va dire, à l'action, la question des voilages finalement. Mais bon, sachez que vraiment c'est une bonne carte, hein, parce que le corbeau ça représente le grand esprit. Donc il y a vraiment une idée aussi peut-être euh, de bonne connexion, particulièrement à ce moment-là, hein, vous allez peut-être avoir des messages qui viendront euh, d'une manière ou d'une autre, et puis pour d'autres... Euh, Chronos, là il peut simplement vous apporter une leçon sur l'existence du temps par rapport aux limites de la vie et des êtres. Là, on vient parler ici de patience, d'acceptation, euh, de ne pas y aller trop vite. Hein. Ça peut être également tout simplement une pause pour faire un point et puis pour s'assurer des fondations encore plus solides. Hein. Euh, Peut-être que vous aviez déjà bien posé, on va dire, votre plan mais que vous pouvez encore le renforcer quelque part. En tout cas, sachez que vous ne pourrez pas aller de toute façon plus vite que la musique, donc vous serez bien obligé de respecter les limites qui sont données par le temps, ce qui vous permettra euh, de parvenir enfin à une certaine, et même une haute, je pense, maturité. Hein, parce que vous l'avez déjà quand même. Hein. Donc ça reste doux. Alors certes, ça peut paraître lent pour certains, mais... Euh, c'est pas un mal parfois d'y aller justement, doucement mais sûrement, plutôt que de vouloir y aller trop vite et puis de se casser la figure derrière. Donc si vous êtes une femme, vous avez peut-être rencontré justement ce set d'épées qui est, on va dire, plutôt rusé. Euh, ça a peut-être chambouler un petit peu vos émotions, mais du coup vous avez envie de prendre le temps de voir si ça peut mener vraiment à quelque chose. De la même manière, si vous êtes un homme, vous savez, entre guillemets, euh, peut-être ce que vous voulez. En tout cas, euh, vous avez envie d'une relation vraiment avec cette femme, euh, mais vous ne voulez pas le faire n'importe comment, donc vous prenez votre temps. Donc, si vous êtes célibataire, il peut y avoir de la rencontre. Et puis, pour les gens qui sont en couple, ça peut être euh, un couple récent qui a besoin de voir justement euh, vers où il va aller, hein. que ce soit... Euh, L'un ou pour l'autre, et si vous êtes en couple, c'est peut-être justement pour vous le moment de faire un point. Alors, a priori, l'introspection, on va dire la remise en question, serait pour moi plutôt amenée par la reine de couple. En tout cas, ça peut être l'énergie de cette deuxième quinzaine qui est amenée. Euh, sinon, on pourrait penser que euh, si vous êtes un homme, euh, vous vous demandez comment vous pouvez euh, comment dire, c'est pas passé outre cette remise en question parce qu'elle est nécessaire. Mais en tout cas, un petit peu comme essayer de sauver la situation. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour arranger les choses voilà, Ou pour que ça marche bien ou mieux, tout simplement. D'ailleurs, comme on a l'ermite, justement, on va regarder ce que ça nous donne en message complémentaire, d'abord ici avec le 7 d'épée. « Grâce à de longs efforts solitaires et acharnés, dus à de profondes qualités de maturité, de patience, d'intuition et de persévérance, il y en a peut-être certains comme ça qui vont pouvoir bientôt accéder à la réussite professionnelle tant rêvée, que ce soit sur un plan intellectuel, spirituel, philosophique ou scientifique. Il peut y avoir également un épanouissement prochain aussi sur le plan affectif par la concrétisation d'une union. Alors on parle ici avec un homme plus âgé si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui êtes plus âgé. Donc en tout cas, il y a quand même l'air d'avoir quelque chose qui est lancé. Hein. Si vous n'étiez déjà pas euh, en couple, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être effectivement déjà fait une rencontre. Il y a peut-être déjà quelque chose qui est commencé. Et puis pour ceux qui sont célibataires, hein, il est peut-être justement en train d'arriver. C'est un peu comme si vous aviez déjà euh, euh, pris le temps, on va dire, avant de, de travailler sur vous pour savoir ce que vous vouliez vraiment. Et que là, ça va... Euh, malgré la carte de l'ermite ici, s'accélérer un petit peu. Mais bon, même si ça s'accélère un petit peu, ce n'est pas une raison non plus pour euh, tout faire d'un coup hein, derrière. En tout cas, c'est un peu comme si on vous disait que votre patience, elle vraiment payé, Donc ça, au moins, ça fait vraiment plaisir. Et on va regarder maintenant ce qu'on a un message complémentaire avec la reine de coupe. Alors, nécessité surtout pour une femme de compter avec le temps et sur elle-même afin de s'épanouir sur le plan sentimental. Et comme elle sera privée de tout soutien, a priori de sa mère, en tout cas d'une femme de son entourage, elle devra avoir confiance en elle, mûrir et s'exprimer. Pour d'autres, ça peut être... Euh, une frustration due à un éloignement, alors justement peut-être de la mère ou de la conjointe ou d'une femme en tout cas proche, à cause de ses activités ou d'une recherche plus approfondie. Donc ça peut être juste dû à un éloignement physique qui est un peu obligé. Par exemple, vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Il y en a un des deux qui est obligé d'aller travailler à tel ou tel endroit. Voilà quoi. Alors, on va regarder maintenant ce que vous réserve la deuxième quinzaine d'octobre. Ah oui, alors là, vous avez eu deux cartes. Alors d'abord, vous avez eu la reine d'épée et ensuite, vous avez eu trois de bâtons de, de manière, on va dire, associée. Donc, je vous les mets là toutes les deux. Alors, la reine d'épée, donc, on peut penser que c'est une femme, euh, un signe d'air... Euh, Balance Gémeaux-Verso, donc si vous êtes une femme, vous pouvez davantage vous reconnaître dans cette carte. Et le Trois de bâton, ici, euh, vient en association. Les bâtons, là, on serait plutôt au niveau professionnel et matériel. Donc, c'est venu pour moi ici plutôt pour donner, euh, comment dire, une, une indication. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, la reine de coupe, on va dire, elle est quand même plutôt dans les sentiments. Euh, dans un côté beaucoup plus yin, Là, la reine d'épée, elle, elle est dans un côté plutôt yang. Donc, on va dire que si vous êtes un homme, hein, vous pouvez vous retrouver davantage ici. Euh, peut-être que euh, vous avez un choix à faire hein, entre, euh, entre deux femmes, ou en tout cas, peut-être euh, deux types de femmes. Et puis, si vous êtes une femme, pour moi, c'est euh, plutôt euh, pas tant de faire un choix entre deux hommes que de euh, comment dire de voir quel côté de vous vous allez privilégier est ce que vous allez privilégier l'aspect relationnel est ce que vous allez euh, privilégier le côté plutôt professionnel réfléchir peut-être justement à voir comment vous pouvez euh, équilibrer un petit peu les deux pour ne pas être que l'une ou que l'autre euh, si vous êtes un homme je vous disais bon moi, je ne suis pas trop là euh, dans le ressenti de la relation, on va dire, euh, cachée, enfin, dans l'adultère si vous préférez. Euh, vous pouvez avoir tout simplement deux femmes autour de vous, sans avoir à faire de choix. Euh, ça peut représenter peut-être tout simplement la même, mais qui n'est pas, entre guillemets, dans la même phase. C'est-à-dire que là, elle est plutôt yin, la yang. Donc là, elle est encore en train de réfléchir et puis là, elle a décidé de se lancer. Ou ça peut être deux femmes euh, différentes, hein. L'une peut être la femme avec qui vous êtes, l'autre votre mère, une amie, qu'importe, hein, ça peut être vraiment deux femmes distinctes. Après, vous verrez bien dans quel cas vous êtes. Alors, la reine d'épée, là, bon, vu que vous êtes balance, on pourrait penser que vous vous retrouvez un petit peu plus dans cet aspect-là. Là, on a Atalante la chasseresse, que son père a complètement rejeté et qui a été élevée dans des chasseurs et qui, du coup c'est beaucoup plus intéressé au faits d'âme, euh, qui est beaucoup plus masculine, entouré d'hommes, euh, que de travailler sur son féminin sacré. Hein. C'est vrai que quand même, ça fait quand même un, un beau, gros contraste hein, ici. Donc certains peuvent la voir comme une beauté un peu sévère, comme ça, euh, avec un peu de froideur, de distance, mais c'est une femme qui est stable, réfléchie, concentrée, et qui est surtout assez perfectionniste. Hein. C'est une femme, si vous voulez, qui préfère être seule que mal accompagnée. Elle va privilégier davantage, elle, l'amitié au détriment de la passion. C'est une femme qui est digne, qui est royale, qui est fière, qui est intègre, euh, qui est assez idéaliste euh, et qui a tendance à se mettre la barre un peu trop, tout comme elle est capable aussi de le faire aux autres. Donc on peut dire que si vous êtes une femme, ça peut représenter, par exemple, votre mère aussi et pour un homme, la femme de votre conjointe, par exemple. Elle peut même avoir l'air un peu comme ça, inaccessible, hein, parce que c'était un petit peu la championne pour lancer des défis insurmontables à ses prétendants, afin d'obtenir ses faveurs. Donc pour moi, elle vient ici un petit peu comme une mise en garde, hein, parce que bon, c'est bien d'être idéaliste, d'avoir des hautes aspirations, etc. Euh, mais quand on, on en exige de trop, que ce soit pour soi ou pour les autres, euh, c'est plutôt la déception hein, généralement qui vous attend au bout du compte. Donc, peut-être de mettre un petit peu d'équilibre, et c'est justement par la patience, par l'introspection et par le fait de prendre du temps que vous allez peut-être réussir à mettre un petit peu d'équilibre, ou peut-être aussi parce que vous étiez trop yin de remettre un petit peu de yang, mais bon, hein, là, ça a l'air un peu trop excessif, c'est-à-dire de passer un petit peu à l'action euh, aussi par rapport à l'aspect professionnel. Donc Bon après comme on a quand même le 3 de bâton qui est avec, euh, là le 3 de bâton là c'est plutôt un premier stade de réalisation, d'accomplissement apparent d'une idée initiale ou d'un projet, on parle ici de fondation solide, d'enthousiasme assez grand, de sentiment de satisfaction, d'optimisme par rapport aux possibilités qui sont à venir il bon, y a encore du travail derrière et des efforts à fournir pour arriver vraiment à son but final il y aura peut-être aussi du coup euh, bah, peut-être il y aura peut-être aussi du coup des modifications des ajustements euh, en cours de route des choses en tout cas auxquelles il faudra savoir s'adapter par la suite mais bon ici on parle plutôt de victoire hein. vous pouvez prendre le temps de la célébrer après ici moi cette carte euh comme on parlait, peut-être aussi justement trouver un équilibre entre yin et yang, euh, de faire peut-être des compromis, hein, euh, de faire attention justement à ne pas être trop intransigeant, on va dire, comme elle. Vu que les bâtons représentent le professionnel, on peut penser peut-être aussi que la reine d'épée, c'est votre supérieur si c'est une femme, par exemple. Alors, avec la carte du 3 de bâton, on peut parler donc de compromis, mais euh, peut-être... Euh, d'excuses qui pourraient être à faire si jamais vous vous montrez, entre guillemets, trop printreuxigeants. Ou inversement, vous voyez, on voit un homme qui est quand même euh, assis ici, enfin à genoux plutôt, euh, en train de, de tendre une couronne à une autre personne qui lui tend la main. Bon, on peut penser peut-être aussi à une demande euh, en mariage, hein, par exemple. Et puis, euh, ce que je ne vous avais pas dit aussi par rapport à l'ermite, c'est que généralement, il fait référence au passé. Par exemple, ça peut être une personne qui est revenue dans votre vie et que vous connaissiez déjà, qui fait déjà partie de, de votre passé. Et ce temps que vous avez à prendre, c'est également pour ne pas refaire les mêmes erreurs que vous avez pu faire avant. Hein Donc, ça peut être aussi une réparation d'erreurs ici qui est faite. On va regarder un petit peu ce que l'ermite nous donne justement, un message complémentaire, alors déjà avec la reine d'épée. Alors là, pour les femmes rebelotes, hein, nécessité surtout pour une femme de compter sur le temps et sur elle-même pour s'élever enfin sur le plan social ou par rapport à un long parcours, alors que ce soit intellectuel, spirituel, philosophique ou scientifique, hein, comme on avait déjà eu avant, ou de s'extirper tout simplement de lourds problèmes judiciaires. Et puis c'est une femme qui devra acquérir de la sagesse, de la prudence, de la réflexion, de la persévérance également. Donc comme vous, donc, euh, on peut penser aussi que vous êtes assez synchro. Hein, parce qu'on vous le rappelle à nouveau, euh, vous risquez d'être privé vraiment de soutien. Euh, donc à nouveau peut-être de la part de votre mère ou d'une femme en tout cas plus âgée qui pourrait parfois être un peu mal intentionnée. Et puis un message complémentaire avec le 3 de bâton euh, bon là, heureusement, il euh, y a plutôt des possibilités, plutôt pour une femme, hein, d'accéder enfin à une belle réussite, hein, tant dans des études spécialisées qu'à propos d'un long travail solitaire qui peut être lié à la créativité, et présenter aussi au public des œuvres d'une grande maturité qui feront aussi référence. Donc ce qui pourra lui permettre de trouver aussi un travail adéquat si ce n'est de réaliser des affaires fructueuses avec l'étranger. Du coup, les longs séjours sont favorisés. Voilà en tout cas déjà ce que peut nous dire le tarot mythique. Donc vous voyez quand même que ça reste quand même assez doux, ça reste même plutôt sympa. Hein, L'ermite est quand même venu, on va dire bien écraser quelque part un peu les aspects négatifs qui auraient pu ressortir de certaines cartes. C'est juste que voilà. Il euh, faut encore prendre un peu le temps, un peu comme pour vous dire que euh, après, par contre, ça, ça va s'accélérer quoi. Donc autant bien prendre ce temps pour poser des bonnes bases, pour mûrir vraiment tout ce qu'il y a à mûrir sur quelque plan que ce soit, pour pouvoir au mieux passer à la suite après. Alors petite parenthèse, pendant que je procédais à votre tirage, je suis tombée sur l'heure triple 22h21. Comme il n'y a jamais de hasard, je vous mettrai le lien. Moi, j'ai pris le temps de le lire. Je ne prendrai pas le temps de l'exposer, sinon la vidéo va être encore plus longue. Vous verrez bien si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, mais il est assez complet avec la signification par rapport à l'ange gardien, la numérologie, etc. Bon, et puis maintenant, on va passer à la carte issue de l'oracle des fées qui est projet professionnel. « Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. » Alors là, je trouve que c'est ce qu'on peut aussi vous amener ici. Hein. Vu qu'on est au niveau professionnel, je ne sais plus si je l'ai dit avant, mais on peut aussi vous faire des nouvelles propositions de travail. Donc, si vous avez le désir de changer de poste, de carrière ou de vous mettre à votre compte, là, on vous dit que vos récents projets sont solides. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parlait de ruse, de tactique, de diplomatie et de finesse hein, avec le 7 d'épée. Donc faites-vous confiance parce que là, apparemment, vous pouvez vraiment suivre votre intuition hein, sur ce plan-là. Donc certains pourront recevoir une nouvelle offre d'emploi, une promotion, d'autres opportunités de carrière. Hein, C'est ce qu'on vous disait donc là justement avant. Mais prenez bien le temps de méditer sur vos véritables désirs. Hein, ce qu'on vous amène ici avec la reine de coupe, parce que vous allez avoir plusieurs choix qui vont se présenter. Donc, je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Votre nouvelle entreprise sera couronnée de succès. Bon, bah voilà, c'est ce que je vous disais avant. Passez à l'action en poursuivant la carrière dont vous rêvez. Donc, ça, même chose, hein, quand je vous disais yin, yang, introspection, euh, masculinité. Donc là, c'est plus le côté action. Notez vos idées et appuyez-vous dessus pour réaliser une nouvelle affaire. Fiez-vous à votre instinct sur le plan professionnel. Un changement de carrière positif est en vue. Vous traversez actuellement une saine période de transition au travail. C'est quand même plutôt sympa. On va voir maintenant ce que vous disent les rebelles sacrés. Et nous avons écouté la vérité. Alors pareil, hein, vous voyez, elle peut paraître un petit peu sombre comme ça. D'ailleurs, bah, tiens, je vais la mettre là. Et pourtant, vous euh, voyez, son visage est éclairé, on a l'impression qu'elle reçoit de la lumière ici. Donc, la vérité, euh, on peut l'entendre parfois par des mots, on peut la ressentir par des sentiments, même si des fois, il n'y a pas d'évidence, on va dire, dans la façon dont cela va se faire. Euh, ayez confiance, ne restez pas non plus sur des messages superficiels. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit justement de prendre le temps et de vous mettre en mode méditation et introspection avec l'ermite. Sachez écouter aussi quelque part ce que l'on ne vous dit pas, hein, mais que vous êtes capable de ressentir, parce qu'il n'y a pas à avoir peur de la vérité, euh, ni pour vous, ni pour votre entourage. Hein. Si eux, par exemple, ont peur d'exposer certaines choses, c'est leur choix, pas le vôtre. Vous, vous êtes un chercheur de vérité, un agitateur même, donc ne la niez jamais pour plaire aux autres. Hein. Vous n'avez pas besoin non plus euh, d'aller à la confrontation ou de dire quelque chose euh, pour le faire. La vérité, vous la dévoilez déjà simplement parce que vous êtes. Après, ne vous en servez pas non plus comme une arme, que ce soit contre vous-même ou contre les autres, mais utilisez davantage de douceur. Donc là, on revenait un petit peu à la reine d'épée qui venait euh, en, en avertissement hein, sur le côté un peu trop tranchant et réside. Soyez plutôt comme la belle Hélène, hein, utilisez de la douceur. Et puis si jamais il y a du mensonge autour de vous, sous quelque forme que ce soit, ne vous inquiétez pas. Allez dans la nature, communiquez avec l'infini pour vous guérir. Et n'abandonnez pas car la vérité l'emporte toujours, quoi qu'il arrive. Maintenant, je vais vous donner euh, ce qu'on peut appeler euh, un mantra, que hein, vous pouvez utiliser en prière. Euh, en mode PLN euh, comme affirmation positive, comme vous le voudrez, hein, on ferait comme vous le sentirez. Je me libère de tous les vœux de silence que je n'ai jamais fait, consciemment ou inconsciemment. Je me libère de tous les mensonges, de toutes les déceptions, des mots douloureux exprimés ou inexprimés qui affectent ma capacité de clarté et de dire la vérité. Je suis protégée par l'amour inconditionnel avec grâce, qu'il en soit ainsi. Et puis, on va finir par la carte issue de l'Oracle des anges euh, que j'ai déjà postée sur la page et sur le groupe euh, comme chaque fois avant une guidance. « Avez-vous demandé l'aide de vos anges Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. » Alors, là, on revient peut-être un petit peu par rapport à l'idée d'introspection ou généralement, on prend un petit peu de, de temps tout seul euh, pour réfléchir. Alors, comme je le dis souvent, c'est bien de réfléchir seul, mais euh, c'est euh, bien d'ouvrir, on va dire, euh, son esprit à autre chose. Des fois, c'est pas mal aussi de dialoguer avec bah, les gens, par exemple, qui peuvent être concernés par cette situation ou vous renseigner pour justement avoir un peu plus d'informations. Et puis, réfléchir correctement, hein, parce que si vous avez la moitié des informations, ça va être plus dur d'être euh, plus juste hein, euh, sur la décision à prendre. C'est un peu comme si vous aviez échafauder tout un plan sur des mauvaises données, si vous préférez. Donc, prenez le temps de vérifier les choses. Et puis, bah, pour les femmes pour qui euh, on a fait passer le message que vous risquez de vous retrouver un petit peu sans soutien, euh, elle vient ici également vous appuyer en vous disant que ben les anges ici, ils attendent qu'une chose, c'est votre permission, hein, parce qu'il y a toujours le libre arbitre à respecter. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Ils n'ont pas le droit d'intervenir si vous ne leur demandez pas. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire, à avoir recours à eux pour vous aider, hein. quelle que soit la situation. Vous pouvez faire appel à eux à voix haute, par écrit, avec une prière, comme vous voulez. Hein. Essayez juste de rester positif et de ne pas employer une négation. Je vais vous donner la marche à suivre maintenant qui est proposée avec cette carte. Que vous cherchiez des réponses, des conseils, un soulagement, la guérison ou la réalisation de vos besoins matériels, vos anges sont là pour vous assister solidement. Prenez le temps dès maintenant de leur demander de l'aide, à haute voix ou en silence. Ne craignez pas de vous tromper d'objet ou de ne pas savoir comment prier, ils répondent à l'intention plutôt qu'aux paroles exprimées. Après avoir formulé votre requête, Attendez leurs conseils et suivez-les. Ceux-ci vous parvenir sous forme d'intuition, de rêve, d'idées soudaines ou de signes. » Donc, vous voyez, même si vous avez l'impression, on va dire, que dans le monde physique et matériel, vous n'avez peut-être pas d'aide ou peut-être pas toutes les informations, etc. En tout cas, dans le monde invisible, vous en avez. Hein, vous pouvez en demander, alors faites-le. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul malgré tout. Hein. Donc franchement là, vous avez vraiment pour moi un, un beau tirage. Je pense qu'il y en a qui sont quand même poussés à changer de voie euh, malgré tout. Hein, ou à revoir peut-être en tout cas euh, leur, euh, leur carrière. Alors maintenant on va passer à la partie du taux. Alors on a ici une limite, euh, qui limite qui a voulu venir. Hein, le, la chimie pour voir de la transmutation hein, qu'on a ici quelque part avec la couleur violette qui fait référence aussi au chakra coronal. On a euh, ici un œil de tigre qui est là pour la protection. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est mon chéri qui est balance, qui me l'a offert justement récemment. Un quartz rose pour avoir le cœur bien ouvert. D'ailleurs, la fluorite arc-en-ciel ici aussi permet de travailler par rapport au chakra du cœur et à vous aider un petit peu comme la belle Hélène à vous centrer sur ce qui vous fait vraiment vibrer. Et puis, on a eu également le lapis lazuli, alors là, c'est plutôt par rapport au troisième œil. Parce qu'on vous dit d'écouter la vérité, euh, mais sachez la voir également, hein, parce que les messages, on, on, on peut vous les envoyer sur différentes formes, pas forcément que sous forme auditive. Hein, tout le monde n'a pas la chance, entre guillemets, d'être clair -audiant. Maintenant, on peut aussi vous les transmettre par de la musique, hein, par exemple, les paroles d'une chanson et on peut aussi vous les transmettre de manière visuelle. En tout cas, que ce soit l'un, l'autre ou les deux, ça pourrait vous aider. Et puis, sur mon hôtel, euh, j'ai également des coquillages. Alors, au départ, quand je les ai pris, ça m'a fait sourire de dire « Ah bah tiens, toi, tu veux venir ?» Et puis, c'est vrai que finalement, quand on regarde la carte, écoutez la vérité, hein, ça ressort bien. On va finir maintenant avec les fleurs de Bac. Alors. Les fleurs de Bac, pour ceux qui n'ont pas vu mes guidances précédentes et qui ne savent pas ce que c'est, je vous mettrai un lien pour que vous en sachiez plus, comment les utiliser, à quoi ça sert, etc. Donc, pour le mois de juillet, nous avons eu Agrimony. Alors, Agrimony, elle va vous aider émotionnellement euh, par rapport à la sincérité, l'authenticité, l'acceptation de soi tel que l'on est. Ce que l'on vous demande justement avec euh, écouter la vérité, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à soi-même, donc c'est accepter aussi de, de se regarder en face, mais aussi de faire preuve d'amour et de compassion envers soi-même. Elle peut aider également à libérer des émotions foulées, à apporter un sentiment de paix profonde, hein, si jamais il y en a qui s'inquiétaient un petit peu par rapport à l'avenir. Et puis elle aide également à lutter contre les souffrances cachées, Parfois derrière un masque jovial ou de dépendance. Et puis pour le mois d'août, on a eu Vine ou Vigne également. Alors là, je ne peux pas vous la mettre parce que je ne l'ai plus en stock. Euh, donc, je ne vais pas vous en mettre une fictive. Et euh, celle-ci, elle va plutôt vous aider par rapport au respect et à la compréhension d'autrui. Elle peut vous apporter également davantage d'autorité naturelle, de leadership. Hein, c'est-à-dire ici, euh, si vous avez euh, par exemple besoin ou envie de passer par un partenariat ou euh, une certaine forme de coopération, elle apporte également de la diplomatie, hein, ce qu'on vous conseillait ici aussi euh, dès le début avec le 7 d'épée, et à lutter également contre une tendance à vouloir imposer sa façon de voir et de faire aux autres. Un peu comme la reine d'épée, à ne pas vous montrer intransigeant ou à être un peu trop tranchant mais à apporter, comme je vous le disais, un peu plus d'équilibre entre l'Yin et Yang. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour votre guidance. J'espère vraiment que votre entrée va bien se passer. Voilà, franchement, vous avez quand même un beau jeu. Donc, soyez confiants, n'hésitez pas à demander de l'aide. Prenez bien soin de vous, prenez du temps. N'hésitez pas à vous reposer, à méditer. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Merci à tous pour votre fidélité, merci aux nouveaux abonnés également, bienvenue. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, pour tous vos j'aime. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à plus tard les balances. Namasté.